J'ai oublié à quel point j'allais en souffrir aujourd'hui. Parce que si vous vous rappelez de, de, de ce qui s'est passé la dernière fois, j'ai enlevé le, le HUD, si je peux. Merci, le streamer bot. Ouais, merci. Euh... On était bloqué. On n'a pas assez d'argent, je crois. Euh, pour acheter des trucs où il faut changer le deck. Et sauf que j'aime bien le deck plante. Voilà, on était au début de, de ces cavernes, ce qui est pas très très simple. On n'a plus de thunes, donc on faisait les challenges, et je pense qu'on va essayer de, de faire ça euh, pendant tout le début du stream et essayer de recommencer avec peut-être un autre deck, parce que là en fait il nous faut, euh, voilà, il nous faut un autre deck pour pouvoir ensuite euh, y arriver. J'ai envie de dire. Euh, bon. Donc on va faire le burning puzzle. Bon c'est pas très simple non plus hein, les challenges de, euh, de Vera. Elle s'appelle Vera je crois. Non c'est Vera c'est notre, euh, notre commandant. Donc ah oui mince il faut que je déplace la caméra. Donc je vous rappelle... Euh, que euh, Floppy Knight, ce jeu se fonctionne uniquement sur euh, un jeu de stratégie euh, avec des cartes randomisées. Euh, c'est une sorte de... Euh, ouais, c'est ça, c'est une sorte de, de petit euh, deck euh, Pokémon ou deck Magic, comme vous voulez. Et euh, ça crée des petites... Euh, des petites... Des petites... Comment, comment on dit On pourrait dire... Des petites créatures. Donc là on est en deck plante, donc du coup notre commandant est une aloe Vera qui s'appelle Vera. Euh, dès le faire, tu vas pouvoir comprendre après com comment ça joue je pense, parce que là c'est difficile à expliquer en vrai. Ouais. Et après on se déplace sur le terrain, donc en... c'est plus ou moins du tour par tour, parce qu'en fait ça dépend du déplacement, etc. C'est en tour par tour, parce qu'il y a un tour, je, je, je suis-je bête. Euh, voilà, et là on est dans un système de challenge, donc du coup l'idée c'est... Euh... Qu'il faut réussir à battre par exemple Big Mad Qui est le commandant en fait des euh, ennemis euh, Des monstres Qu'on a en deck nous aussi Sauf que j'ai jamais utilisé le deck monstre et j'ai un deck aussi euh, Punk je crois Que j'ai pas encore utilisé donc on verra euh, voilà On a un deck Qui commence toujours avec un commandant Donc là c'est Captain Tussle euh, qui nous permet de déplacer à chaque euh, tour euh, une unité et à rajouter euh, une vitesse enfin euh, de, de la vitesse à, à la personne qui l'a utilisée. Le déplacement, bien entendu. On a un point de vie, 4 de défense, 3 de, euh, de déplacement et 1 de euh, je crois de, de, de touche. Donc c'est euh, si je peux toucher près, proche de moi, donc là par exemple, c'est, j'ai obligatoirement une attaque dès le début. Donc je peux attaquer comme ça, ou je peux me déplacer euh, en utilisant une carte, par exemple, euh, la carte de, euh, justement, euh, Capson Soso. Et l'idée, c'est euh, de pouvoir battre ces petites bestioles, qui, elles, sont des, euh, bah, des archers, qui ont 1 de vie, 2 d'attaque, 4 de déplacement, et euh, 2 de range, donc 2 euh, attaques à distance. On a aussi donc notre succulent kicker, que j'ai présenté la dernière fois d'ailleurs, parce que on m'a offert euh, une succulente, donc euh, une plante grasse, euh, plutôt jolie, que j'ai dessinée euh, bien entendu comme, comme ce succulent euh, là. Et on a la possibilité d'augmenter des euh, cartes avec ces cartes là qui s'appellent Grow, qui permet d'augmenter euh, une carte plante et de, ensuite de détruire cette carte-là. Et là, c'est gratuit, donc euh, tout ce qui est zéro, c'est gratuit. Là, c'est ce qu'on doit payer, c'est un énergie, qui est juste en dessous de moi, qu'on ne voit pas des masses, d'ailleurs. Hein. Je vais peut-être redéplacer la caméra. Je vais le mettre comme ça, voilà. Donc là, l'idée, c'est de réussir à bien gérer pour pouvoir euh, savoir qui euh, nous permettra de taper euh, à ces archers. Donc là, par exemple, si j'augmente... Avec cette carte là, ça, ça me permet d'avoir une attaque en plus, enfin d'avoir un point d'attaque euh, en plus pour le tour, et euh, ça me permet de, de me déplacer de 1 euh, Donc euh, Un carré. Euh, vu que le terrain est des carrés en plus. Donc par exemple, si je fais ça, voilà. J'ai. Avant je pouvais avancer que de 2, de 3 plutôt. 1, 2, 3. Maintenant je peux déplacer jusqu'à 4 Chose... Que je n'ai pas envie parce que je rappelle, c'est des tueurs à distance. Donc là, peut-être ici, on la remarque. Ouais, on va faire ça. Normalement, hein. je me fais pas toucher. Exact. Voilà. Et du coup, si on augmente nos kickers, ils ont plus de vie. On va utiliser ça aussi. Je veux détruire une carte. Moi, euh... bah, du coup, je vais détruire ça. Attaque un ennemi. Move unit. Ah bon, voilà. Et donc le kicker a plus de choses, ça lui permet aussi de se déplacer plus facilement. On va le faire se déplacer. Et on va each another unit. Alors là c'est le, le, le crop rotation qui du coup nous permet de se déplacer. De, rajouter, de se déplacer en plus de quelque chose. Ah oui, c'est je me déplace déplacement en tant que personne, en tant que personnage préféré. Donc là par exemple. Le seul endroit où on pourrait passer, c'est là, sauf qu'on va perdre deux points de vie. Donc là, par exemple, il faudrait que je puisse me poser ici. Donc si je fais ça, je me place ici. Sachant que là, on voit les cratères. Les cratères, ça veut dire que le volcan va nous défoncer d'ici un tour. Hein. Euh, je vais me poser ici. Et après, je peux me redéplacer, normalement, je crois. Euh, je peux déplacer quelqu'un d'autre, non C'est pas ça C'est pas ça que j'ai compris D'accord, très bien. Eh bien, on a fini le tour. Je crois... Je, je pensais que le truc n'allait pas tomber directement, quand même. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué dans le monde du volcan, mais là, c'est du foutage de gude, un peu. Alors, on recommence. La DA et Mimi, bah, ça ressemble beaucoup, c'est ce qu'on disait la dernière fois, ça ressemble énormément à... Dicey Dungeons, dans le style, parce que Dicey, c'était le même euh, système de jeu, entre guillemets, qui était un peu de, de réflexion sur le lancer de dés, etc. Là, c'est un peu le, la, la réflexion sur, euh, sur le tactical euh, stratégie, je sais pas quoi, là, le TRPG, peut-être. Je sais pas si c'est exactement comme ça qu'on appelle. Euh, comme dans XCOM, dans, enfin euh, ça, ça ressemble beaucoup euh, aux au déplacements dans XCOM, dans euh, Adventure War, que j'avais parlé aussi, que je pourrais vous montrer. Euh, et euh, j'ai joué aussi à Fire Emblem pour pouvoir me, ra me rappeler de euh, quelles sont les strates euh, que j'oublie de temps en temps voilà et donc c'est des jeux, oui j'avoue que je joue à des jeux qui sont euh, 7 ans euh, et plus j'avoue euh, Mais euh, parce que c'est mignon hein, il, faut, euh, il faut tout de suite euh, expliquer les choses le dessin est magnifique euh, marre de voir des vieux mecs avec des barbes Oulala je crois qu'ici c'est pas bon Non c'est bon Des vieux mecs avec des barbes me faire semblant d'être des papas Salut coctopus Avec des flingues je précise Mais attendez il explose de l'intérieur ou qu'est-ce qui se passe là j'ai pas vu. Salut, Coctopou, j'espère que tu vas bien. Euh... Donc. Ah, mais c'est parce qu'il a qu'un point de vie, c'est ça l'histoire Il faut que je lui augmente sa vie, lui. Mais je comprends pas, en fait. Il, il, il meurt de quoi, là Il meurt d'arrêt de, de cardiaque Qu'est-ce qui se passe Là, il se fait pas toucher, il se fait pas toucher. Nous on était ici, pourquoi il se ferait toucher Bon on va on va, on va on va faire genre on se met là je veux voir absolument ce qui se passe Je n'ai pas compris On recommence Je regarde attentivement maintenant Voilà What What What Qu'est-ce que se passe-t-il Qu'est-ce qui se passe Pourquoi il, a... il perd une vie Attendez, je vais lire attentivement ce qu'ils qu nous disent. Il a un point de vie, d'accord. Mais si je le laisse là, il fait quoi Il meurt aussi Il est empoisonné. Ah, il est empoisonné dès le départ Mais il s'est passé quoi Comment je fais pour augmenter, euh, du coup, sa vie ah ouais, faut que je... Faut que je sacrifie, faut que j'ai une vie. Comment tu veux que je récupère de la... Comment tu veux que je sauvegarde mon... Je vois pas, j'ai un peu du mal à comprendre. Le, le, le gars est empoisonné. Comment je récupère de la vie, là Au premier tour. Y a rien qui est proposé. Bon, die. De toute façon, là, on n'a aucune idée de comment faire. En plus, le, le truc, c'est pas de battre Big Mad en un tour. Comment tu veux que je fasse ça Faudrait que je me déplace jusqu'à là-bas. Avec lui Attendez, euh, on peut pas spawner ailleurs. En un tour Ah, je sais ce qu'il faut faire, ok. Faut se cacher dans les... Euh... Non mais même, même en étant empoisonné, je suis mon euh, caca en fait. Faut que j'apprenne à savoir ce qui est, lequel est euh, cassé, c'est celui-là Non, ça me sert strictement à rien. En un tour Comment tu veux que je fasse avec les succulents, ils se déplacent, en tout cas. Carrément, je pourrais aller jusqu'à là-bas. Je pense. Mais comment tu veux que je le batte en un seul tour Mais ça, c'est une autre question. Tout en étant empoisonné par lui. Hein. Tu veux que je fasse quoi, d'autre Je comprends pas. Je ne comprends pas ce challenge. Essayer un autre hein, parce que je.. Parce qu'à la limite, tu vois, je me dis peut-être que j'ai pas débloqué des cartes. Et que c'est à cause de ça que je peux pas faire ce challenge. Mais ça me paraît étrange quand même. Hein. Oh les behemoths, c'est vraiment l'enfer. Les behemoths, ils font partie du deck monstre. Et euh, c'est des euh, insectes volants comme vous pouvez voir. Ah, donc il faut, faut que je tienne deux tours sur la corde, ok il faut que je gagne en 12 tours Ah il y a Vera. Vera est notre amie Ah je peux faire Ah, peux... ah c'est intéressant Droit de carne On va augmenter ça Du coup si je fais ça En fait je pourrais avancer Jusque là On va essayer Je veux juste voir si on peut y arriver Sur le bouton Appuyer Comment qu'on l'utilise bah, Comment on l'utilise Je Retourne... l'utilise comment la carte là À part en cliquant sur la personne qui est, qui est là J'ai du mal à saisir s'il se passe dans le jeu il bug ou quoi Oh là là là là euh, j'ai euh, un truc de, de, de rattrapage je comprends pas ce qui se passe c'est je tiens à préciser parce que c'est potentiellement un truc qui pourrait arriver si tu craques le jeu c'est à dire que le jeu t'en veut d'avoir craqué le jeu je n'ai pas craqué ce jeu <rire> donc du coup je ne comprends pas mais en fait, ça me. Qu'est-ce que tu qu veux que je fasse avec ça Je vais. Euh, ouais, je vais le taper avec ça. Et voilà, voilà. On va passer par là. Hein. C'est pas grave si on perd deux points de vie. Faudrait peut-être que j'augmente de. Alors on va faire ça. On va abandonner ça. Il me faut de la vie, voilà. Merci. Boomer, on s'en fout Faut qu'on traverse Voilà Est-ce que je peux me déplacer encore Non Ah c'était ça, c'était Pardon, excusez-moi C'est <rire> possible qu'il y ait eu un bug euh, De manette La manette est tombée Je pense qu'elle prenait, euh, prenait les coups, autant que moi, dans le jeu. Lol. Alors du coup, j'ai pas compris, il m'a donné 3 de coups Je sais plus combien ils feront les behemoths, mais... Le problème des behemoths, c'est que ça se déplace beaucoup, quoi. On va se déplacer De façon à ce qu'il puisse ne pas nous toucher Donc toi tu vas te déplacer jusqu'où Jusque là Bah nous si on reste là, normalement c'est bon On va se déplacer de 1 Voilà, bam Ouais, tout va bien, c'est juste la manette euh, qui, euh, qui tremblait d'elle-même et je, je l'entendais pas à cause du casque. Et en fait, euh, j'ai en, entendu un bruit, je croyais que c'était. Externe. Et en fait, c'est tombé de, de son piédestal. Eh bien, reviens euh, quand tu peux. Euh, Est-ce qu'on peut le toucher Non. Nique, nique moi. Euh, c'est gratuit, ça paye pas de mine. Combien tu te tapes toi Ah oui, 4 quand même Je vais mourir. Je vais mourir. Mais tu mourras avant. Voilà. Et on va appeler Spitfuna. Là, tu es équipe, bon boomer. Euh... Ça se compte à, à une vitesse aussi, leur truc. Euh... Dans Le prochain à bon mourir, c'est toi. Hein. J'ai pas envie de te faire peur, hein, bon boomer, mais tu meurs. Hein. Là, c'est pareil. Pourquoi tu bugs On va relancer le jeu, ça bug de ouf là. Il se passe quoi Il y a une mise à jour dans le... que j'ai pas faite ou quoi Bon, attendez, je vais quitter le jeu. Je vais checker. Il y a peut-être une mise à jour qui manque. Je ne comprends pas. Je remets le E2. Voilà, nous, nous revenons à notre place. Euh, j'ai pourtant. Euh... J'ai pourtant lancé hier, justement, pour vérifier s'il n'y avait pas de mise à jour. Peut-être qu'il y en a une aujourd'hui. Mais là, c'est deux fois où euh, les challenges commencent à, à, à faire des trucs un peu spé. Ma bibliothèque. Les détails, il me dit vérifier la configuration minimale requise. Bah ouais, mais ça marche. Hein. Euh... Voir plus, je comprends pas. Il se passe quoi dans le jeu? Je relance. Est-ce que ça, ça va fonctionner? Sinon, j'ai un truc de rattrapage. Hein. Euh, ne vous inquiétez pas. Mais ça m'embête, parce que ça veut dire juste, très, très simplement, que... est-ce qu'on pourra finir le jeu, quoi euh, Parce que là, il est en version 1.1, euh, je crois, un truc en style. Est-ce qu'il a été mis à jour un peu plus Je ne sais pas. Je sais plus où on le voit. Voilà, 1.1.10, c'est derrière, derrière non, ma tête. Bon, on va réessayer. Je, je, je veux juste voir pourquoi ça. Excusez-moi, mais je, je vais m'obstiner sur ce challenge. Je ne comprends pas pour comment on pourrait faire autrement, sachant que euh, on n'a pas de vie, quoi. On n'a pas Vera. Donc là, on n'a vraiment pas de vie. Et si je le mets ici. On a que ça en carte. Donc, du coup, qu'est-ce qui pourrait aider À part en, en augmentant ces deux-là. En les mettant en plus. Mais euh, ça me permet rien, en fait. Toujours pas. Parce que ça me permet d'avoir un moyen de bouger plus. Mais sinon... Euh... Comment tu veux que je sorte de, cette, de, de ce truc-là Comment c'est comment possible que je fasse ça Parce qu'on a, on a déjà testé le coup de... On se cache dans les forêts Pour voir si la défense jouera sur le poison Mais je suis même pas sûr Bon, je me cache là, hein Pourquoi que le jeu est devenu très dur d'un coup Je ne sais pas. On va arrêter les, les, les trucs, hein. Je... Euh, je comprends pas. Bon, on va essayer juste le, les premiers niveaux pour voir si on peut gagner de la thune, mais euh, ça, ça me paraît très très très étrange quand même. Il était bien ce monde, j'avais bien aimé. To win this challenge. Tu dois capturer le drapeau. Et ensuite retourner. Au oh, point. Ah ouais, faut ramener le drapeau, carrément. Ah j'ai Big Mad. Je vais pouvoir enfin jouer avec Big Mad. Alors on voyons voir ce que ça donne. Et je suis empoisonné à 1 hein Mais qu'est-ce que c'est que ce truc À chaque fois qu'une euh, que euh, l'équipe euh, qu'une qu unité. Prends des dommages, gagne un point d'énergie. D'accord, mais il faudrait que j'augmente Big Mad en fait. Je peux déplacer Big Mad 2. Enfin, c'est l'attaque de Big Mad, je augmente mon déplacement. Et je peux que aller au droit. Ok. Donc du coup là par exemple je pourrais aller jusqu'à lui, il bah, va faire ça. Tu vas perdre de la vie, on sait, hein. il, il meurt. Je, je l'annonce, il meurt. Il me stresse. Ça sert à rien de taper, hein. Il est mort. Il est mort. Je comprends pas. Pourquoi on arrive avec, des, avec ça J'avais pas envie de lancer la série de l'été maintenant, hein. s'il vous plaît, merci. Bon, euh, bien sûr, euh, follow, hein. Euh... <rire> faut, le, faut follower cette chaîne, hein, tout se passe bien, bien sûr. On n'est pas du tout dans le chipstream. stream. Ok, donc pour gagner, il faut battre ses ennemis et il y a le brouillard de Ok. On arrive au milieu, super. Et on a, on a nos vies, mais on perd de la, on, a en, on est encore empoisonné. On va direct vers lui. Hein. Je, je suis désolé, mais on n'est pas là pour rigoler. C'est bon. Là, bon, là on a 10 points de vie, donc du coup, ouais, sur tout le chemin, on peut, savoir, euh, on peut savoir à peu près où tout le monde sera. Donc il y a les deux fantômes, euh, trois fantômes. 4 Il y a quatre fantômes qui se déplacent vers moi, je pense. Ok. Et, et, et peut-être 5 et donc 2. trois. Voilà, deux euh, gens qui sont à pied, donc ça doit être des gobelins. Là, là, un gobelin qui tape de loin ça veut dire un gobelin de 12 voilà. mais ça c'est nul ça tu veux que je fasse quoi il y a forcément quelqu'un là voilà. On l'a vu, il est ici là, quelque part là. Donc il va faire tout le chemin. Mais on n'a pas de vie. C'était un... nul. Et Change en fait c'est l'enfer. Pourquoi on fait ça Ah oui c'était pour avoir de la thune, j'avais oublié. Donc là, il devrait être devant, quelque part. Voilà. Il devrait y avoir euh, quelqu'un ici. On y arrive, je sais plus combien ils sont. Mais j'ai qu'un point de vie, donc je meurs, normalement. Alors je vous explique, hein, parce que... <rire> ça a l'air un peu vénère. Mais là où on est, c'est pire. On va, on va essayer un, un autre deck, hein, je pense. On va réessayer le plant, une fois. Et après, on voit si... Euh... Parce que là, en fait, il faut... Voilà. Il faut aider euh, Bernard, qui est au milieu de tous euh, les gobelins euh, de, de glace, qui vont le bon pendant que nous, on est en galère pour arriver vers lui. L'histoire, il on, on faut qu'on qu fasse les decks euh, des autres parce que c'est pas possible en fait. Je pense qu'avec euh, avec le deck monstre on peut le faire parce qu'il y aura euh, notre commandant, il, il ira direct en ligne droite donc ça devrait aller. Que de la vie claquée, là. Hein, parce que quel enfer. Vous avez compris, si le commandant meurt sur le terrain, donc là, c'est Vera. Euh, si Vera meurt, il euh, n'y a plus de jeu. Hein. On peut plus jouer, parce qu'on est mort. Il faut que je défende Bernard pendant deux tours. Je peux pas... Ah oui, je peux pas augmenter autre que... pas avancer plus vite C'est la pierre euh, Il faut absolument qu'on soit devant elle Parce que sinon Elle, elle tape Bernard tout le temps euh, Voilà et nous on va se cacher Ah, ils tapent en diagonale Ah non, c'est... Ça, euh... c'était sûr, ça, de façon. Ils sont trop. Mais ils sont trop. Ils sont vraiment trop. Attends, il y a une attaque de ligne, là. On pourrait faire ça. Là, je pense que clairement on va jamais avoir aucun euh, aucun objectif euh, on a toujours essayé mais là je pense qu'il faut abandonner il faut essayer juste de s'en sortir Pour pouvoir le taper. Oh là là. Et elle met que des coups à 3 en plus. Oh Il me faut une attaque de ligne encore, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pour le cactus. Et bien non. Se déplacer mais quel enfer C'est deux qu'elle donne oh Bon le payback a bien, a bien servi Faut qu'on puisse aller tout droit Maintenant voilà. Une unit Tout droit Ensuite on restaure de la vie on re... Je sais pas pourquoi On a les outils de Voilà Super Euh intéressant ce que tu fais bon ça se passe ça se passe on va y arriver mais faut que faut qu'on puisse euh, voilà faut qu'il puisse survivre assez longtemps et ben, bam t'es mort salut bac bam t'es mort salut ok ça peut se passer ça peut se passer ok Purée, ils reviennent en boucle ici là les six. oh là, là. alors ah toi tu peux me tu peux me taper le... il ouais, faut juste que je te déplace un peu Euh... Ça, ça sera pour tout à l'heure. Donc, pour pouvoir me débarrasser de lui, il faut juste que j'avance de 1. Ok, donc là, on a protégé pas mal de choses. Et on peut redéplacer quelqu'un. Alors toi tu peux aller où ah, si je recule, normalement je suis safe. Il euh... faudrait que je recule de 3. Euh... Oui, Peut-être que c'est plus compliqué que je ne pense. Parce que lui, je peux l'avoir hein, s'il reste là. Parce qu'il fait quoi comme coup Il fait 3. Ah ouais non, au prochain tour je meurs. On se met là. Hein. Ah, il a knockback oh, il m'a sorti de ma protection ça c'est pas cool mais là je pourrais l'avoir, ça fera 4 points de vie en moins avec le boomer. et ça c'est cool il y a une attaque de ligne ok euh... je pense qu'on va se débarrasser de ça hein. Il faut absolument qu'on se débarrasse de ça. Faut que je déplace cette unité. J'attaque l'ennemi. J'attaque l'ennemi. J'attaque l'ennemi. Ok, ça c'est bon. Et le mieux, c ce serait même carrément de se mettre là. On met de la vie pour tout le monde. On va pas tourn... pas tout le monde du coup, mais c'est pas grave. Faut qu'on rapproche notre cactus et normalement, un... c'est drôle de le faire. Pédag, bim Si vais te carré, ça serait très bien. Ça nous permettrait d'aller vite devant. Ok. Prochain tour. Non, non c'est bon. Ah mais il y a encore un lancé oh, J'aurais dû bloquer là-haut J'aurais dû bloquer là-haut Je savais pas qu'elle pouvait spawn Oh non dedans hein. on a trop de vie de façon donc là normalement ça devrait être bon euh Que lui je le mette au milieu en fait. Faut qu'on se déplace au milieu avec euh, Vera. Ah ils ont des. Ils ont des volontés Ils ont des volontés très claires. Hein. Faut taper Bernard. Purée. Bon on continue avec le plan. le, le plan. <rire> le plante. Avec les, les plantes euh, en bon français. Et on va essayer de bloquer direct ici Je vais taper là Pour que ce soit plus, plus accessible pour tout le monde Et je vais bloquer directement Voilà Ce sera pour plus tard Si ça repasse plus tard On augmenter Il faut absolument qu'on monte aussi J'arrive à bloquer le 8 là-haut, là, ça serait très bien. <truits> Ils étaient là Il euh, oh, oh, oh. faut que j'arrête d'oublier les choses. Le payback c'est 1, c'est nul. En oh, vrai. Ouais. Enfin, c'est nul quand c'est mal utilisé, comme je le fais. Je pense qu'on va devoir recommencer hein, parce que c'est mal parti au début. Ouais, on n'a on a plus personne. On recommence. Ça s'est bien passé le premier tour, hein. c'est pour ça qu'on continue avec celui-ci. Bon, ça d'abord faut que je tape. Hein. Voilà tu... Est-ce que je peux augmenter ça C'est que ça coûte moins. Ok. On avance. Hein. celui-là mais euh, je vais me faire taper deux fois ce qui va faire très mal. Je crois que Vera, tu es morte hein. Ou avec un point de vie. J'en étais sûr. À voir chaud à badvat. Non, j'ai perdu mon truc. Mon replay. On hein. va On va prendre... Euh... Ah ouais, non, mais parce que j'ai pas augmenté. Attendez, attendez, attendez. On n'a pas augmenté le, le, le deck de, de monstre. On va faire le deck monstre. Je sens que le fait d'avoir constamment la, la ligne droite de, euh, de du capitaine, euh, ça, ça va le faire. Exitons. on va euh, mâcher toutes les personnages dans le deck monstre euh, Ouais, bah écoutez Alors, tous les monstres hein. On est déjà à 30 là Attendez, on enlève ça et ça hein. CQ, on s'en fiche Petunier, on s'en fiche euh, On va essayer de faire un deck monstre avec le cactus Beaucoup trop de vie Tous les trucs qui augmentent les cartes de. Euh... Voilà, ça, ça peut être pas mal parce que ça, ça fait un déplacement. Augmenter une carte plante, ça, je pense que ça sert à rien. Ça, ça peut être bien. Ça, ça va servir à rien. 3 HP, c'est bien. On va prendre ça. Ça ça, ça, ça on garde, ça on garde, c'est gratuit. Vous restaurant, ouais, ça c'est pas mal aussi. En fait, tout, en fait, il nous faut des trucs qui gardent des vies. Voilà, 2 max HP. Ok, donc là, il nous en manque 3. C'est gratuit. ça aurait pu être pas mal. Hein. Ça aussi, c'est pas mal. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on va claquer en plus Un peu moins de déplacement dans nos infos. Donc là, on va faire forcément faire que de l'attaque à un moment. Est-ce qu'on a besoin d'attaque en plus Je ne sais pas. 2 HP. On a trop de vie encore, je crois. 2 HP. Et ça c'est 2 de, de, de plus jusqu'à la fin, donc ça c'est intéressant quand même. Une énergie, on va dire que ça, on s'en fout, mais je pense que ça, ça nous servira à un moment. La ligne d'attaque, ouais, ça c'est bien ça en vrai, mais... Euh... Line d'attaque ou euh, un petit mec qui tape, euh, je sais pas... Le Trouble maker, il est bien. En vrai. Après, un je sais jamais vraiment comment l'utiliser. Euh, le volant, il va nous servir. Bird's Eye, ça va être efficace. Euh, je pense qu'on va prendre une attaque. Hein. Donc maintenant, notre commandant. Gain d'attaque. Et après, il y a le Sickle Bull Rush. Donc, il nous permet de foncer dans les gens. Il y a ça qui nous ramène 4 d'armure. En plus, avec Jessica. Et il y a un Sickle Tactical Advance. Et le Sickle Tactical Advance, ça veut dire qu'il y a... On peut déplacer, on rajoute des unités, et ça Plus 2, si, l'armure, la, ah oui, on rajoute de l'armure, ok, ça c'est intéressant. Et Sparco, euh, bah non. Bon, on va essayer comme ça, et on va essayer d'augmenter du coup notre aussi euh, côté, et on va garder la vie, ça, ça, ça peut servir, Une ligne d'attaque, ça peut servir, il nous faut des déplacements, et de la vie, ça, ça peut être bien, Euh, oui, il y a de l'eau, je crois, mais je crois que c'est de la glace. Ça, on va le mettre. Ça, c'est swap, ça, ça peut être intéressant. Restore 3 HP, unit gain. Euh, plus 2 de speed, plus 1 de speed. Payback. Ah oui, on n'a pas mis payback à l'autre, mais alors, du coup, il nous faut payback aussi. Euh, euh, euh, euh, euh. On n'a pas grand monde hein, dans les cartes Oligan euh, parce qu'on n'a pas fini les, le monde. Donc du coup en fait ça revient plus ou moins à la même chose. Ça c'est nul, hein. ça c'est archi nul. Attendez, est-ce qu'on l'a celle-ci Descends On n'a pas fait que, il y a 30 cartes là. Où sont les 30 cartes Il bug de ouf. Alors celui-là est nul, de ouf. Alors du coup on va mettre. Non, c'est pas ça que je voulais faire Voilà, Gagner, on attaque Et on gagne de l'armure 30-30-30 voilà, Maintenant, on attaque et on gagne de l'armure Et maintenant, on fait les plantes Du coup donc tout ce qui est déplacement plus vie, ça on faut rajouter. Poison c'est vachement bien ouais mais. Et j'ai pas rajouté payback sur l'autre, n'empêche. Hein, hein. euh... Déplacement et vie. Déplacement et vie. Déplacement et vie. Déplacement et vie, c'est ça. Je pense qu'on va prendre ça. Euh, je suis un peu au, au pif. Hein. Euh, un peu en vrai. Euh, mais il nous faut un payback là. Parce que je sais pas si on a, si on a payback, ok c'est bon. Bon, bah ça devrait aller. Je sais pas pourquoi je fais ça, pardon. On est d'accord que là c'est bon les, les decks. Ça a sauvegardé. Oui, ça a sauvegardé. On prend le deck monstre, histoire de voir comment ça fonctionne. Sachant qu'on n'a pas tous les monstres non plus. Il ah, fallait faire hold to skip. Je hold. Voilà, je skippé. Monster. Donc là normalement, on a un bourrin dès le début. Ce qui peut aider. Il est pas du tout bourrin. Hein. Il est pas du tout bourrin. Oh là là, il avance pas en plus. Oh, quel enfant. c'est uniquement ça là-haut comme ça c'est fait au moins pour elle il faut quelqu'un aussi en bas quelqu'un qui se déplace vite ce serait bien le fantôme bien sûr bien sûr alors get angry donc l'unité prend 2 de dommages Mais gagne 1 d'attaque. Voilà si tu veux On a bloqué en haut Maintenant il faut réussir à sortir des gens back là, hein. ça serait pas mal aussi, à placer en haut, comme ça au moins, on sait qu'il y aura pas de problème, et ben voilà, euh, move unit vent back, ok, donc là le truc, euh, on va sortir un trouble maker, un petit trouble maker, bim, on augmente, on tape, Et Motivate c'est quoi C'est Target Friendly Unit Gain et de... Ah oui du coup ça permet d'augmenter Ok super euh, bah, Ah non bah, payback, on a fait pas qu'on peut plus utiliser. <rire> là ouais, je, de... je vais perdre de la vie là Donc, ça sert à rien J'ai perdu de la... des points pour rien Voilà cool. C'est vrai que j'aurais pu taper en haut, j'ai oublié. On peut taper comme ça... Waouh, en, en... Wow, ça va aller vite, hein. J'apprends le jeu. Teen Spirit qui arrive... Ok, alors déjà on va passer ça parce que j'en ai marre bon. plutôt j'ai perdu trop de vie là-haut Oh là là Il y a une spirit qui meurt dès le premier coup Quel enfer En fait c'est vraiment celle-ci Qu'il faut que je casse, hein. c'est celle-ci et celle-ci Les... Parce qu'en vrai il faut que je protège Dès le début Euh ouais Ça paraît logique hein. On va foncer hein ah mais si je fonce dedans euh, ça change rien. Je vais mourir. Là on passe pas le niveau. Hein. Hop, on recommence. Et on arrête de jouer nul. Bon. Les meilleures cartes s'il vous plaît. Gagne de l'attaque après avoir perdu des points. J'avais pas vu euh, ça. Bon, on se met là. Hein. Qui qui tape plus fort 2, 1. Tu tapes plus fort, tu as le droit à ça. les alpagués si t'as envie. En gagnant de la vie. Euh... Ouais. c'était plus de la défense. On aurait dû avoir une armée de fantômes. Hein. Franchement, une, ar une armée de fantômes, ça aurait été bien. Par contre, là, le... Je sais pas combien de... C'est 4 avec son marteau, il fait archi mal. Il fallait bloquer ici en bout de 5. peut-être moins fort. c'est attaque 3. 3 donc ça veut dire ici ici si je le mets là ça fait 1 2 3 il pourra protéger un peu oui pourquoi pas Prochain tour, Behemoth meurt, mais c'est pas grave. On, On aura fait quelque chose. Un peu de vie, ça serait bien. Il ah, faut que je bloque en bas. Il reste trois tours. Ah Béhémet survie. T'as survie. T'as survécu, c'est bien. Zaï c'est quoi déjà C'est attaque ennemi. Il ajoute mock. Il tape pas mal hein, quand même. On va rajouter de la euh, de l'armure à notre Bemote. Est-ce qu'on va se déplacer Je savais pas que c'était des déplacements. Oh là là. Bon, il y a du people quand même au milieu, c'est bien. On occupe une bonne place, je pense. Ah, bah oui, bien sûr. I love it. je sais pas ce qui déséquilibre le jeu, le jeu monster là mais euh, le fait qu'on perde des vies ça n'aide pas le fait qu'on soit pas bien bourrin non plus n'aide pas donc j'hésite là est-ce que je passe par ici et j'attends qu'il y ait du monde pour pouvoir traverser peut-être pas plus pu le taper avant. Ah. Dommage. D'accord, ça c'est pas des terrains hauts, hein, c'est des terrains glaces. Hein. Oh là là, c'est une hécatombe En tout cas il a pas perdu de points Bernard donc là je pense qu'il y avait un truc qu'on a réussi à bien gérer quand même. Le fait d'aller tout droit déjà ça, je pense que c'est pas mal. Ça c'était pour... Ça c'était pour... un peu gratuit. Un truc que je fais mal, je pense. Ah, il tape que la personne qui l'a tapé. Ah, c'est pas on... on croit comme il fait d'habitude. Non, mais ils, ve ils veulent pas que je vive, en fait. Oh. Ils joue mieux que moi, je crois. Quel enfer. Ça, c'est grand chose, bon. Je vais aller par là. Hein. Comme ça, on s'est bloqué. J'y arriverai pas à ce niveau. C'est l'enfer, hein. D'attaque, c'est quand même vénère. Je peux même pas le taper, c'est bien ce que je me disais. Quel enfer! Là, si je le tape, je lui fais rien du tout. Ah, si, il a 6 d'attaque quand même. Donc, euh... Voilà. Débarrasser d'un bois, hein, c'était long, mais on y Et est Et c'est là le deuxième qu'il faudrait que je bloque, j'imagine. S'il ramène de tout le monde aussi. Hein. Bon, t'es mort en fait, en fait, Bernard. Je suis en train de regarder, mais t'as 5 points de vie. Hein. C'est mort, hein. ouais, c'est mort, c'est mort. Bon. Euh, on va retry. Oui, Je vais aller juste aux toilettes histoire de euh, euh, pouvoir continuer euh, dans, le bon é... dans le bon état d'esprit, comme on dit. Et j'arrive. À tout de suite. Euh, bah non. C'était ça que j'enlevais. A tout à l'heure. Attends, petit chou tout. Euh, bienvenue dans le stream de la galère. C'est compliqué. On va essayer d'y arriver, mais c'est compliqué. Bonjour. Dev projet PHP bot pour Twitch. Recodage complet d'un projet existant. Mmh. C'était quoi comme bot que t'avais pensé Euh... Quel enfer, je sais pas comment on va faire Je vous avoue là je suis un peu perdu Je ne sais pas On va essayer de faire de la défense Uniquement pour voir ce que ça donne Déjà on va protéger notre Notre line back. Voilà On peut pas encore attaquer Si, voilà on attaque Voilà je pense que là, on est bien. Alors, Etin Spirit, je me suis dit, aux toilettes, c'est intelligent si je l'utilise en tant que euh, bloqueur. chose qu'on va faire parce qu'il tape, de... tape à 3 presque hein, donc c'est pas mal on va détruire une carte qui nous sert à rien actuellement donc, ceci si on peut avoir un petit cactus ça peut être pas mal est ce que tu peux avancer non nick nick nick parce qu'en fait le truc avec le petit fantôme c'est qu'il peut revenir assez rapidement donc, en fait, si je, je réussis à gérer toute la zone du fantôme euh, au, au niveau des tours, ça peut le faire. Donc, on va essayer de faire ça. C'est-à-dire, toute cette zone-là. Et on va essayer d'aider notre, euh, notre cher ami. Est-ce que tu veux euh, payback, euh, petit ami euh, Tu tapes pas combien 1. C'est pas incroyable. C'est pas incroyable. Constamment des, des, euh, des petits diablotins, quoi. Qui tapent à 4, au moins c'est fait, quoi. ces gens. En fait, tu fais vraiment en mode euh, je m'en fous, quoi. Il tape en croix. Aïe. C'est un sac à PV, mais ça sert strictement à rien de le sortir, en fait, ce magma. Encore une fois, hein. qu'on va faire on va faire l'inverse on va utiliser le euh, le commandant pour bloquer un des trucs parce que un point de vie à chaque fois c'est une fatigue moi même on va étudier le terrain parce que je crois que c'est ça notre perte alors donc toi en deux toits toi en deux toits toi en un tour un tour Donc logiquement en fait je devrais le plus le positionner par, Parce que c'est potentiellement ici qu'il faut que je traverse vite Euh de bon, toute façon il fera rien hein. On sait très bien hein. bon, On va le mettre là Ah C'est bon on a un trou Même pas Assez. donc lui il va forcément aller tout droit de toute façon donc euh, on peut calculer comme ça si on se met là ça fait 1, 2 3 et ici, et ici je pourrais taper, ici je pourrais taper pas très intéressant enfin, si je me mets là bien entendu je pourrais le taper mais il va forcément foncer dessus ici peut-être 1, 2, 3 là je pourrais le taper ou je me mette là en fait t'avais tout de suite après on va, faire, on va faire une autre technique c'est sortir tout le monde il nous faut un 4 qui va pouvoir le défoncer lui là lui il a 3 donc euh... ouais mais toi t'as quoi de pas masse de défense en vrai. Eh bien, écoute. Tu vas te mettre là. Tu vas penser droit. Bon là on est un peu trop près pour pouvoir faire ça. J'avais pas capté qu'il y avait l'autre là... J'y arrive pas, j'y arrive plus J'y arrive plus du tout 3 d'attaque, il a 7 de vie euh, ça fera 2 tours potentiel il a payback on va faire ça on se regroupe là sur les sur les points qui est chiant. Oh là, là. Tellement de trucs à gérer. En fait, c'est un faut faut faire une diagonale enfin faire un, une pyramide euh, ou un triangle plutôt euh, de, de gestion euh, compliqué quoi. Parce que y a les les spawns, là, ils sont ils sont en pyramide donc euh, on va faire ça une attaque de ligne, comme ça on prend pas tout le monde. Faut que je déplace lui en fait. C'est dur. Payback ou pas? C'est qui qui a payback déjà? ça peut être pas mal sur là maintenant il a ouais, deux d'attaque 3 d'attaque c'est mieux hein en plus s'ils volent bon, ça c'est fait Ah, c'est fait, il faut absolument qu'on traverse. Euh, et BMO, tu vas nous bloquer un des deux si c'est possible. C'est possible. C'est pas possible. C'est juste pour pouvoir euh, l'empêcher de faire quoi que ce soit, mais ça changera pas grand-chose. Euh... Donc là, il y a quelqu'un qui va spawn, et euh, la personne qu'on vient de tuer va respawn, donc on va foncer dessus avec le, euh, avec le petit oiseau, si on survit. J'ai fait une bêtise Quel enfer J'ai claqué un point d'énergie pour rien... Donc là, les tours sont occupés, c'est bon. On aura juste le, la fille qui, qui lance de loin, là. Oh, le cactus aussi Aïe, aïe, aïe, aïe, on peut plus s'en sortir, là. Chucky est dead ah, Chucky là il est en caca euh... Survie Chucky Il peut rien faire Attends Euh Faudrait que je descende juste de 1, je pourrais peut-être passer, mais en fait c'est ici qu'il faudrait que je me mette je crois. Faut passer vraiment. Sauver le soldat Chucky Encore un peu et on est safe. J'ai peur, J'adore Ah, mais t'es mort en fait, euh, commandant. Oh, le BMOT aussi. Bon. Un oh, non, pas avec le même. Ah oh, non, s'il vous plaît. Voilà, on, on essaye le hooligan. On va voir. Et après, on changera les commandants. Each time, à chaque fois que Sparco attaque, il échange son speed contre eux, sa vitesse contre son attaque. Ok. okay. On est d'accord, il tape de combien 4 hein Et je fais ça genre et que je m'enfuis là il y a un truc qui se passe non mais là Sparco t'es c'est efficace là ce que tu nous fais s'en sorte donc on va taper Il frappera forcément On peut passer par là, ça c'est cool euh... On va se mettre là Un peu de, de, de personnes avec nous si c'est possible Des gens avec nous. Oh, je prends ça tout de suite. Total chaos. C'est parti. Donc là, je peux taper et ça te fait trois. J'ai un peu de. J'ai un peu. J'ai une augmentation et shock swap. After each attack, swap, fall, tout, tout. Donc là j'en suis à 3. Ok. Euh, donc euh... Ça veut dire que je peux taper deux fois et me déplacer. Ce serait bien d'avoir Bordzai dans pas longtemps. Donc on va faire ça. Place. Pas dans ce coin là pas dans ce coin là Je descends. Et je descends encore. Parce que là, si je fais ça, en fait, je pourrais me mettre là et rebouger re encore, mais ça me prendra des dommages. Non bah on va faire ça. On hein. va sortir euh, tranquillement Bird Live. Voilà. Il, faut il nous faut des vies hein, Pour ce parcours là. On voit qui il y vise. Hein. une fois. Là, ils sont tous euh, prochain tour, je me fais une bonne plats. Hein. Ah non, ça va, je peux juste me déplacer vite fait. Euh, Team Spirit, il te faut ici. Si possible. C'est efficace, hein, ce parcours. Il va falloir commencer à se placer, les gars. L'utilisateur, je pense qu'il peut y aller. Ah non, il peut y aller, pas y aller d'un coup. Ouh C'est quoi ça 1000 Cut. To cut, to... Ah, donc euh, ajouter deux coupes à votre main. Flip to sweet move. Ok, ça me rajoutera en plus de, de la marche. Ok, je vais peut-être faire ça, hein. peut-être attaquer d'abord. Ah ouais, ok. Et bien on va faire, euh, on va faire un mouvement déjà. Là, je, veux, je, je oh c'est vénère oh c'est vénère d'avoir tout ça ah ouais du coup là forcément je le traverse lui. bien le bonjour Ring Bell euh, combien j'ai perdu 3 donc lui je fais le faut que je le batte tout de suite et du coup toi Ouais, faut que je batte aussi tout de suite, donc là c'est faisable Non mais sérieux Excusez-moi Qu'est-ce que c'est que ce jeu Non mais... Non mais là on est... Là on est blindé C'est gratuit, regardez-moi tous ces zéros Ouais je suis bloqué, j'ai pas avancé depuis la dernière fois En fait j'ai fait les challenges et c'était l'enfer on va lui faire un cut cut dans sa tête là. Voilà. Il nous faut de la vie un moment, mais c'est pas grave. Hein. Euh... Oui, on va faire ça. On va, on va tout claquer. Incroyable! Euh... Je peux pas te toucher, donc ça sert à rien. Et nous on s'est enfui, donc ça devrait aller. GP back, donc normalement il meurt. Tout va bien. J'ai même pas essayé la, la semaine dernière. En vrai. Enfin, si j'ai essayé, j'ai réessayé au début avec le, le deck plante, avec le deck monstre. Et là on est en train d'essayer de, le deck hooligan, et ça a l'air d'être pas mal avec Sparko qui fait un peu le travail quoi. Ça c'était sûr euh, Il faut juste qu'on ait un monstre dans deux tours Notre team spirit faut qu'il avance Mais pour l'instant on peut pas faire grand chose hein. On a de la vie Et ça c'est bien Et on a bmf et ça c'est encore mieux Donc on va faire ça Ça va bien une belle tiens, je te fais un shootout Pour la fin de Histoire. Si vous voulez Faut qu'on réussisse à sauver Teen euh, Spirit ou qu'il aille bloquer là. Euh, parce que là c'est le moment d'aller bloquer. Allez, on avance. Je peux faire ça directement. Non. On va faire ça simplement. Hein, si tu as lancé un strun, bah tu fais comme tu peux hein, j'ai envie de te dire. Euh... Okay. On tape en passant histoire de. C'est incroyable cette attaque, elle est géniale. On est d'accord que les seuls, les seuls nuls qui vont venir me voir, ouais, c'est eux. Ok, pas de problème. Ah non Pourquoi les trois Non C'était bien parti. En fait, il nous faut aussi beaucoup plus de monstres dès le début parce que c'est... Euh... On a augmenté Sparco, mais par défaut. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'avec notre truc, on peut traverser les murs, je crois. D'une certaine manière. On va vérifier ça tout de suite. Oui. Oui. Tu vas strum quoi? une euh... belle. Je suis même pas sûr de réussir à faire ce niveau, c'est quel enfer. J'en peux plus. Allez, on va mettre un total Chaos. Je ne sais pas. Each time an enemy takes damage, this turn draw one card. Est-ce que les ennemis vont prendre des coups aujourd'hui? Je ne sais pas. En tout la cas, pas tue. beaucoup. J'ai un gros backlog de jeux solo. Ok. Qu'est-ce qui a déclenché euh, la là hein Ok, ouais. Encore. C'est beau, hein Donc, toi, tu fais 3 d'attaque et toi, tu fais 4 d'attaque. Donc, l'idée... Pour lui faire perdre ses 12 là, hein, ses 14, ce serait de le, le, le bourriner. Ou de s'enfuir. On peut s'enfuir aussi, ça peut être pas mal. Tu vois, parce qu'on l'a tiré par là, mais en vrai. Est-ce qu'on veut pas aller taper la personne en haut bon, on va essayer de faire ça déjà. C'est quand même 4 ouais, d'attaque en deux coups. On peut l'avoir donc là. Est-ce que j'ai une attaque en plus Potentiellement, si on compte sur la chance, on va dire qu'on compte sur la chance. On dû faire ça là, en l'inverse. Purée! Nous il faut le démonter. Care. ok. de chair avec lui hein. je pense qu'il va descendre mais on verra euh, là ça devrait aller c'est soit il vise notre archer et il prend cher soit il vise lui et il prend cher euh, dans les deux cas c'est la mort Ah, Intéressant Donc il vit Sparco là, parce qu'ils savent qu est, que Sparco il est bientôt là Donc euh, C'est intéressant, on va s'enfuir En fait j'arrive pas à bien penser le truc. Euh... Là, ça me ferait 1, 2, deux... pas beaucoup, pas moyen de, de défoncer je pense, mais on, on peut essayer de taper les petits déjà. J'ai l'impression de jouer super mal. Ouais. Je, euh, je, en fait, c'est là où je commence à comprendre que j'ai vraiment du mal avec ce genre de jeu. Et c'est toujours les, les missions d'accompagnement ou de défense où j'ai du mal. C'est euh, compliqué. Pas attention assez aux gens autour, surtout eux là, qui font que qu'un point de vie, et euh, j'oublie qu'il y a payback, il y a plein de trucs euh, en fait où j'ai l'impression de, de louper, euh, louper des choses, je me focalise sur les gros, choses que je devrais, hein. je me focaliser sur les gros, mais par exemple là, est -ce que euh, j'aurais pas intérêt plutôt à ouvrir ce chemin, hein donc euh, je sais pas. C'est ça en fait. Et le problème c'est que j'ai pas de thunes pour pouvoir acheter de nouvelles cartes. Donc là, euh, soit j'avance et le challenge, euh, je, je, si je te montre le challenge, en fait, à chaque fois qu'on commence, le commando il est empoisonné. Donc du coup, le problème est toujours existant. C'est un peu euh, fatigant. C'est-à-dire que là... Euh... Là, le seul truc qui me sauve, c'est ça, justement. C'est de faire ça que j'utilise ça. Je peux le finir maintenant, ouais. c'était sûr de toute façon que je pensais que j'allais faire quoi là faut qu'on s'enfuit des trois là c'est l'enfer faudrait qu'on se mette ici pour pouvoir s'en occuper donc lui il a euh, 3 d'attaque donc euh, tu vas te faire défoncer parce que tu n'as que 7 points de vie tu auras deux tours donc là il faudrait qu'on se mette à deux ici De faire ça Il a payback Il a payback non, non ça devrait le faire Sauf si lui là il monte là et il monte oh là là on va essayer avec en changeant le commandant après de ce parcours est bien pour le début je pense qu'il faut que je commence ici en fait c'est possible que ce soit ça juste euh... Donc là par exemple. Il peut se dépasser 2. Toi tu peux attaquer à deux. Donc on peut, euh, on peut réussir à faire juste avec notre euh, ami à s'occuper de ça. Donc on, on va monter. Toi. Tu vas te mettre euh, du coup à 2. Ici. Voilà. OK, ça c'est fait. Maintenant, il pourra pas me toucher donc je m'en fous. Toi tu pourras taper à 3. Et là on est safe. Donc l'idée, ce serait peut-être de se mettre là. Ou du coup de le taper. Ah non, là je pourrais pas le revenir. Donc on va sortir un bird's eye, quelque part. Parce que eux, ils ont besoin de deux tours de toute façon pour arriver. Eux, eux c'est un tour. Donc en fait, on essaye de bloquer ceux qui arrivent en un tour. C'est un peu l'idée. Ne nous empressons pas. Donc, je recule. Est, ça fonctionne. Est-ce que je peux faire un total chaos oh, Total chaos. Ou le, ouais, le add to cut, ça peut être pas mal aussi. Donc là je peux à tout ça pourrait me permettre D'attaquer plusieurs fois ici Donc déjà je peux faire ça Juste pour le petit délire Ok, total chaos Donc euh, voilà Si je prends des dommages euh, Si quelqu'un prend des dommages Là il y aura un masse de dommages normalement Donc Je me mets ici Je dois me déplacer de toute façon Donc là il faut que je me déplace de 1, c'est suffisant. Euh, J'ai suffisamment, donc du coup, je peux avancer d'abord pour taper. On va finir lui. Hein. Une attaque de ligne à 1, ça coûte cher. Parce que là, ça veut dire que je reviens pas. On va descendre. lui il approche mais il a payback ok c'est bon pour l'instant on arrive à protéger notre archer tranquillement mais faut qu'on faut qu'on puisse se déplacer là haut hein, parce que bon, ça va pas hein. j'ai pas de j'ai pas de euh ça. Alors ah, attends. Gratuit déjà, merci. bête, le Birdseye meurt. Oh, la chance Oh, la chance. Du coup, le Birdseye, il faut qu'il a absolument sur la place. Comme ça, on a bloqué ça. de le faire maintenant, mais c'est pas grave. Du coup, il nous faut un Troublemaker de l'autre côté. Ou un Behemoth, quelque part là. Euh... On a encore le temps, ouais. Euh, il faut qu'on puisse l'empêcher, lui. Euh... Birdseye, on va le laisser là. Euh... Je crois qu'il nous faut quelqu'un qui tape. Hein. Bon, c'est ça. Hein. De toute façon, j'ai claqué pour le mouvement. C'est mieux. Sparrow est safe. J'arrive à placer mon archer ici, ça peut être pas mal, aussi. Ah Oh, y a t -il spirit Trop bien. Euh... Mais écoute... Euh... Ça, ça peut être intéressant pour ce paro, quand même. En vrai. Ou notre archer. Qui nous fait des trucs un peu incroyables, en l'archer. Donc, du coup, si je réussis à le placer, je peux le placer là-haut ou pas Ouais je pourrais le placer si je bouge notre cher Sparrow. Ouais je pourrais augmenter son truc, ça permettrait d'approcher un peu plus. Euh, Qu'est-ce que je vais faire comment, comment, comment se débrouiller Là, je veux juste le laisser passer, donc en fait, ce serait bien de faire juste ça. Ah oui, d'accord. Peut-être ça, alors, du coup. Non. Donc là, on est obligatoirement, on passe en... celui-ci mais il va me foncer dessus de toute façon okay. euh, ça pourrait être pas mal d'avoir un 10 de ah j'hésite j'hésite beaucoup Est-ce que là il pourrait aller au cac sauf que le problème c'est que si je le mets au cac là ça va être compliqué alors que toi tac Ouais tu tapes pas masse hein, en vrai On va faire ça Je pense que ça c'est la meilleure option euh, Sans se prendre beaucoup de... Donc euh, hop Donc là normalement il y en a un qui va se pointer ici Et l'autre qui va se pointer là Et là on prend 4 Chose qu'on peut euh, légitimement éviter en reculant, bon, on se met en se mettant là carrément, <rire> c'est abusé. Euh, par contre, si on pouvait se déplacer un petit peu plus. Ouais, déjà, sauvegardons-nous. On va se mettre là. Et voilà. Et voilà. Bon, l'armure, on aurait dû l'utiliser, mais pour enfin, l'instant, ça va. Oh la... J'avais pas vu qu'il était à 5 Bernard, mais quel enfer On a réussi à faire sortir, n'empêche la lanceuse de... de trucs là, donc ça c'est pas mal. Okay, on pourrait essayer de faire un, un petit combo gagnant. Hein. On n'a pas assez pour la pouvoir pour mais euh... on sera là quoi. T'as vu comment il a perdu masse de vie Mais on va devoir forcer de ce côté-là du coup, je pense. Euh... Si j'utilise manu... si celle-ci, ça va me faire manuel après. Donc normalement bon, je fais ici. Hop Hop. Ça c'est pas mal. On va essayer d'éviter de se faire taper par elle aussi, ce serait bien. il faut qu'on se déplace de ce côté-là. On peut euh, réitérer. Alors du coup, qui tape plus fort Voilà, donc c'est Sparrow qui tape plus fort, donc tu vas taper. Ça m'intéresse pas. Euh, c'est Sparrow qui attaque. Et on va essayer de s'échapper de, de ceux-là. Bon, en espérant qu'ils euh, attaquent pas non plus euh, notre euh, Bernard, ça, ça serait bien qu'ils survivent là. il fait 4, je Oh, il fait 3. Oh, ok. Non, oh non, non, non, il y en a un autre qui va arriver. Ah, euh, s'il vous plaît, bougez pas. Ok. On restaure. Dès la vie à tout le monde. Tu. Tune... Mince, j'ai clic nul, nul, nul, nul. Lui, là. Lui, là. Surtout, lui, là. Oh. On s'enfuit. Oh là là. On l'a pas bloqué. C'est sûr qu'on l'a pas bloqué. Moi Je veux absolument le bloquer, mais... Euh... Oh, c'était mal joué. J'ai mis ce clic, comme on dit. Mais 5 5, il donne 5 coups, là Ou c'est moi qui ai, qui ai, qui ai bu Fatigue. Ça me fatigue ce niveau. Bon. Il y a moyen de faire quelque chose, mais c'est. Je. J'ai pas essayé d'aller dans l'autre sens. On va essayer d'aller ici, mais en vrai, là, ils sont tellement plus rapides sur l'arrivée. Ça n'a pas de sens en fait. On n'a pas beaucoup de mouvement. Je essayer de me débarrasser, lui il tape vachement vénère en Je vais quand même me débarrasser de lui. Et comme ça au moins c'est fait. Euh, on va sortir un petit troublemaker pour pouvoir pour être là. Ça ouvre un peu la voie. Ça me fatigue. Donc toi tu tapes à combien 3 Donc en deux, en deux coups es, et je suis dans le caca Eh bien écoute, euh, je me barre hein. Ah, ah LOL Non mais c'est vénère je trouve euh, ce, qui, ce qui se déroule euh, sous nos yeux euh... Un petit chin spirit quand même hein. on, on, on, on prend des gens qui peuvent se déplacer quoi Ici il faut absolument qu'on bloque. Hein, en vrai. Ici c'est absolu. Parce que le, le gars qui sort de ce truc là il est archi vénère Et Maintenant il faut qu'on aille pour ave, euh, les gobelins. Euh... Eh bien, écoutez. Hein. Qui veut avoir payback Bah ça va être toi qui va avoir payback aujourd'hui hein, bien. Hey, tu te déplaces comme, euh, comme une mémé en fait C'est ça ton histoire aussi Alors oh, c'est pas possible hein, Comme déplacement Je suis désolé hein, mais c'est pas, pas, pas acceptable en fait Parce que là je fais quoi Je le tape Je prends 3, il va me taper 3 euh, C'est quoi c'est quoi ce jeu Il est où l'avantage là Ah, ça m'a énervé Ça c'était le pire tour de tous les temps Mais il va prendre cher Au prochain tour il prend cher Par contre Il faut qu'on réussisse à Restocker -re -re -re Bernard Parce qu'il commence à se prendre cher hein, Aussi euh, Du coup Toi tu peux aller assez vite en haut Ça peut être intéressant euh, ça serait pas mal de le faire. Donc, on va déplacer toi d'abord. Toi, tu, tu tapes cette personne-là. Ouais, merci. Tu retapes cette personne C'est si, si, si possible. Ok. Euh. En fait, ce qui, me, ce qui me choque un peu, c'est dans ce deck-là, c'est qu'on n'a aucun hooligan, quoi. On n'a que des monstres et des plantes. En fait, c'est là où tu vois que la gestion de l'achat, c'est pas, pas du tout comme je l'ai fait, c'est-à-dire à, à l'arrache. Est-ce qu'on augmente notre troublemaker pour faire genre... Ça permettra d'augmenter sa, sa vitesse et il pourra se déplacer plus vite Mais bon Teen Spirit c'est un hooligan euh, Teen Spirit c'est un hooligan Je vois pas que... Ah ouais, Teen Spirit c'est un hooligan Ah oui sans doute Il oui. enfin, y a que Teen Spirit je crois Toi ce serait bien en fait que t'aies plus d'attaques 3 d'attaques ça serait pas mal hein Aussi pour, pour la. Oui. Le corbeau aussi. C'est vrai que le corbeau, je l'ai pas mis. C'est peut-être le corbeau qui, qui nous manque. Ah oui, le corbeau, oui, c'est qui veut ring, je sais pas quoi. Euh, le... voilà, comme ça, c'est fait. On se barre. Ce euh, serait bien qu'on se place. Euh, quelque part. Prochain tour. Prochain tour mais c'est de l'eau du coup, là c'est même pas de la glace, donc du coup on pourrait mettre le truc où on a de l'avantage sur l'eau. Ah, euh, ouais. Donc là j'ai attaqué, donc je peux me déplacer jusqu'en haut. Ça c'est intéressant aussi. J'ai pas attaqué, j'ai pas attaqué, j'ai attaqué. Je peux même aller nettoyer là-haut. Attends, est-ce que j'ai toujours mon attaque ouais. Si je nettoie là-haut, ça peut être pas mal. Euh... Comment on fait J'ai deux. Il tape à 3, elle pourra pas taper. Ils vont me taper à 2, au moins. Je peux aller me planquer peut-être quelque part dans... Ouais. Ou sinon, je fais la technique du... Enfin, je fais la technique du... Je prépare la suite, quoi. Mais là, c'est lui là, il va, nous, il va nous défoncer en fait. Voilà. Comment on va préparer le truc là il a, il a 14, c'est juste trop. Et elle, elle a juste à se déplacer ici pour pouvoir nous taper là. Donc en fait, il faut la débloquer, elle. Bon, on va faire ça. Hein. Euh, comment on peut éviter de se faire bomboclade par E2 en arrivant sans si en foutant là C'est euh... Ça m'intéresse pas trop ça c'est les tours ça m'intéresse pas Le corbeau il est trop il est trop faible je trouve euh... Et on n'a pas on a jamais eu pu vraiment l'augmenter T'as toujours pas de payback euh, Sparrow Ok Hey, total chaos. Je l'ai vu. Ah non, oui, il est là. Mais Bernard, tu es mort Oh Elle va viser notre archer ou pas Bernard n'est pas mort. Ber Bernard a survécu. alpagues tous les deux là pour pouvoir qu'ils évitent de taper d'un ben, comment je vais faire ça elle peut taper les deux normalement hein, Déjà, je vais me mettre là parce que de toute façon, il euh, n'y a pas masse de choses qu'on peut faire hein, spécifiquement, autre que d'éviter de se faire bombe bouclate. Allez, on croise les doigts pour Bernard. Bernard est mort. Il est mort dans un tour. Ça va être compliqué de le gérer, là. En fait, quand elle s'est approchée, je me suis dit tiens, c'est bizarre qu'elle fasse ça. Et en fait, euh, non, elle était bien en bonbon clatant. C'était dur. Euh... Est-ce qu'on ferait pas des objectifs pour claquer, pour gagner des points Parce qu'en fait, c'est ça. On va faire des objectifs, je pense. Euh, on va pas y arriver encore une fois. Donc, exit level. Je suis désolé, hein, c'est vraiment de... l'épisode de la loose. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un épisode spécifique loose. Bienvenue. Euh, du coup, là, il y a un objectif. Alors, quel est l'objectif Faut perdre aucune... Aucune... Euh, aucune per personne. Bon, on va essayer de faire ça. Oh là C'est les choses que je supporte pas. C'est vraiment faire 100 C'est totalement gratuit. Bon, on va, on va jouer euh, avec les hooligans, quand même. Pour essayer de s'habituer. Ah ouais, non, mais ils sont pas sympas, eux. J'aime pas ce monde. Bon, ils sont quand même à 10-12, donc ça peut, ça peut le faire. T'as pas 3 Un petit troublemaker qui, peut, qui tape à 4 Non c'est pas un 100% inutile Là je l'avais bien géré au final ce monde là Il était bien Normalement ça devrait le faire C'est juste qu'il faut attirer les gens Ok euh, Du coup là il faudrait qu'on puisse Attirer quelqu'un Il tape à 1 donc, toi, tu vas mourir dès le premier coup. Faudrait que j'utilise notre euh, cher ami. J'ai que le moyen d'attaquer. Donc, euh, ouais, ce serait mieux de faire ça. Je vais essayer de sortir aussi ce Spark en même temps. Tu vois, parce que j'ai pas beaucoup de déplacements en fait là. Un peu chiant. Hein. Je suis même pas sûr qu'on va gagner beaucoup en hein. dessous, il faut peut-être des cartes, c'est possible que ce soit une carte, ce serait pratique. winner de, no de notre game euh, notre cher troublemaker donc euh, bon, il bah, y a personne qui va il y, y en a un qui va se pointer hein. donc est-ce qu'on l'attend on va dire qu'on l'attend hein. donc ce serait bien de s'en occuper un par un mais je pense qu'on va pas réussir à le faire vraiment bien donc euh, ça serait cool de faire une petite avancée bah, du coup toi tu peux t'approcher aussi et toi tu vas te monter ah bah Non, bah, là, là, là, là. je vais pas utiliser de dommages donc non! <rire> All Ah, mais oui, c'est vrai, tu fonces jusqu'au rouge. Excuse-moi. J'oublie tout le temps les histoires de cases. Quand c'est rouge, et que je sais que je suis devant et ça me fatigue. Bon, faut que j'arrête de faire des bêtises. Bon, mets-toi hein. là. comme ça au c'est fini. Et on continue notre Après. Euh... Qui veut de la vie Qui veut de la vie Personne Qui veut de la vie Non. Ok. Du, du, du, du, du. C'est un spawn C'est un spawn Mais pourquoi c'était rouge là Quand c'est rouge si tu me tapes si Tu peux pas avancer normalement Tu peux que taper hein Il m'énerve C'est vrai que tu peux pas taper. Oh, vous êtes pas marrants, les gens. Je tape les feuilles. Ouais, oh, non, mais je suis fatigué. En vrai, au bout d'un moment, on a perdu tellement de fois que là, j'y arrive. En plus, là, les 12, là, faut que j'arrive en étant hyper maxé. Euh... Fatigué à l'avance. Hein. Qui veut de la vie oh, Je peux le faire, ça. Est-ce que vous voulez qu'on ait euh, des gens en plus euh, à poser là-haut peut-être faire des déplacements quand même. Bon bah évitons le rouge du coup. Hein. C'est où le rouge pour lui Si tu te mets là, bah bon, mets-toi là. En fait, j'y crois. C'est 1, 2, 3, et là, il peut taper normalement. Je comprends pas pourquoi nous, on, le rouge il nous tape. Enfin, il se déplace. J'ai du mal à saisir ça. Donc. On va faire comme si euh, on avait compris. Vas-y, bouge Celui d'en bas, il veut pas bouger. Hein. Y a pas quelqu'un qui tape à 5, là, s'il vous plaît Sinon, on, fait, euh, on sent un BMOT. Voilà quoi. Bah ouais mais c'est ce qu'il a est ce qu'il a fait il y a 3 secondes je comprends pas. Enfin il y a 3 secondes. C'était un moment donc. donc on va checker. Je me mets là. Attends. Quand je fais attaque en ligne, ça fait combien 3. Je vais faire que un petit passage. Bonjour je. ne fais que passer. Voilà, merci. Alors là, on est dans le rouge, oui. Donc, normalement, tu. Tu peux pas y être... Un... Tu peux pas y être ici. LOL J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Il s'est déplacé dans le rouge là. Allez, va mourir, j'en peux plus de toi. Euh... Ouais oh mais là, il y avait personne avant, on a vérifié justement avant Bon, de toute façon, aujourd'hui vous allez prendre cher Donc là, le but, c'est que tu vas me donner de la Non mais avant, on avait vérifié, il, il marchait de 3 Euh, il marchait de... Oui, il marchait de 3, non mais quand on était en haut, oh, on a vérifié Il marche de 3 et après il est max Donc là, il était là, 1, 2, 3 Non mais... On l'a vérifié, comment ça se fait J'en peux plus J'en peux plus de moi-même. Je sais plus ce qui se passe. Euh, toi tu me rends un coup, normalement tu es à niveau 4, donc ça devrait être bon. Voilà, salut. Je ne veux pas te voir. Toi, le temps que t'arrives, tu vas mourir 6 fois. Donc le but, c'est qu'on ne perde pas notre archer. Euh, move unique. Voilà, hop, on avance, s'il vous plaît, merci. Donc là, normalement, il peut arriver jusqu'ici au maximum. Donc, on va retester Parce que... <coughs> on va retester Donc là, je suis dans le rouge, ok Là, je suis pas dans le rouge, ok Si il peut avancer ici Normalement, il tape lui, on est d'accord Là, euh, il ne prend, il prendra pas cher Normalement, mais euh, je vais quand même... Euh, C'est notre commandant. on va faire un peu genre Donc, toi, tu es dans le rouge On sort du rouge Parce que là, on est d'accord 1, 2, 3 1, 2, 3 donc là il peut il pourra que se placer ici. Donc si je me mets là par exemple, il n'y a rien qui bouge là. On est d'accord. Ok. Je veux juste voir si ça a un effet. Ouais oh, non, tu vas pas prendre de dommages, s'il te Merci. Donc là on est tous en dehors. Donc là, c'est bon. On va le refaire à chaque fois, parce qu'il y, y a des moments où j'ai l'impression de faire karat, hein. Euh. Donc, toi, on va se pointer ici. Non, tu ne me touches pas. Donc, qui veut se pointer là-haut Toi, pointe ta ici. Ok. Merci pour le soin, nibler. Merci. Euh, J'espère que tu vas bien. Euh... Je craque pas du tout, hein, bien entendu Je vais faire George, je ne craque pas Je vais me mettre en haut avec lui Il va peut-être débloquer quelque chose Ah non, c'est juste qu'on est dans la base, donc on prend de la vie Ok, super Et les autres là, ils vont se réveiller, bien sûr euh... Merci pour les cœurs, Nibla Il n'y a pas d'effet tout à l'heure, tu étais à trois cases d'un mec qui, qui peut, Lui peut se déplacer de trois cases Donc tu tenais sur la dernière case, où la mob aurait pu aller je pense qu'il y a aussi des trucs où, euh, où ils, ils ont des cartes, en fait, entre guillemets, mais je comprends ce que tu veux dire. J'ai sans doute fait une bêtise. Mais là, par exemple, si je ramène mon archer, de toute façon, il faut que je le mette à deux, donc je vais le mettre là. Histoire 2. Et on va donner euh, des avis après. Il n'y a pas des trucs Genre, il n'y a pas des cartes Ils ont pas l'âme des cartes, avec eux Bon, maintenant que lui, il est réveillé, il faut se protéger parce que lui, il est vénère. Est-ce qu'on se prendrait un team spirit pour pouvoir taper de deux et faire des allers-retours en blitz Peut-être. Donc, là, c'est bon. Là, c'est bon. On va juste se mettre là pour, pour lui. De façon, à ce que j'ai une, une, une sortie Voilà. Tu n'as pas l'habitude de ces jeux et que celui-ci fait un super boulot sur la façon dont il montre ce que les ennemis peuvent faire. Ah ouais, je sais pas. Je te montrerai le. Euh, du coup, le. Le. Bah, tu regarderas, j'espère, la, la série de l'été que j'ai prévu. Qui est exactement dans ce genre de jeu. Il fait pas un super boulot. Non mais dans les deux cas, soit il fait un super boulot, soit il ne fait pas un super boulot. Il y a un truc que je comprends pas, mais euh, ouais. Et en fait, il y a un truc que je comprends pas et c'est un truc nul. On va sortir un teen spirit juste pour le délire de sortir un, un teen spirit Comme ça, au moins, on peut se déplacer. Euh... On va faire comme ça. Hein. On va se rapprocher au fur et à mesure. Alors, un jour, on va utiliser Chucky, mais le problème, c'est qu'il l'attire les gens. Donc, moi, j'ai pas forcément envie. Ah, ça m'intéresse. Ah, ça m'intéresse toujours. Ça m'intéresse tellement pas, là. Là, il faudrait notre Chucky, par contre. Qu'il soit ici. Parce que là, on pourrait l'attirer, je pense. Il, est, il, il vise à combien, lui 3. 1, 2. Euh, ouais, à 3. Donc, ça veut dire que si je suis là... 1, 2, 3... Euh, je pourrais même pas le toucher en fait. Bon, ça va être euh, un compliqué parce que ça tape... Euh, cher, ça tape... Euh, ça fait mal. Donc on va essayer de faire des attaques euh, nulles. Euh... Parce que là, en fait, le problème, c'est qu'on a euh, d'autres personnes qui arrivent. 3. 3. 4. Ouais, bon on va utiliser notre 4-4. Hein. Donc on va essayer de faire ça essayer de taper lui, donc pour faire 4 il faut qu'on le tape 3 fois j'ai 3 attaques euh, on, on check j'en ai même 4 Une. est-ce que la ligne non je ne touche pas derrière ok Bon bah on s'enfuit. Moi je veux juste savoir ce qu'on gagne mais je crois qu'on va gagner un jeton genre pour, pour aller à la kermesse. Hein. C'est rien d'autre. Hein. On a l'impression qu'on va gagner quelque chose d'important mais je crois pas. Hein. Ouh là, là, ça va faire mal ça, si je fais ça Alors, On va en faire ça J'ai rien contre les KMS C'est juste qu'on va On, on, on gagne un un, un un truc pour pouvoir Un jeton pour pouvoir rejouer quoi C'est tout, j'ai rien contre ça Bon, j'ai décidé de, de, de, de, de, de me passer de ces saison. Merci, au revoir. Euh, voilà, donc n'hésitez pas à revenir. Hein. Parce qu'en fait nous on essaye d'avoir des cartes et le problème c'est que si on n'arrive pas à avoir les cartes, ben ça n'avance, on n'avance pas quoi. Bonjour voilà, nous sommes... Euh, voilà. Maintenant on, on, maintenant, on est posé. Les gens vont se pointer au fur et à mesure, je pense. Donc, l'idée, maintenant, c'est d'avoir des gens avec de la vie. Donc, on va avancer. Et c'est tout. Et on va, on, va, on va claquer ça pour que tout le monde ait de la vie. voilà. Voilà. Ce serait bien de pouvoir sortir lui uniquement, mais je pense que c'est dead. Parce qu'elle, elle lance à distance. Elle est chiante. Euh... Comment j'avais fait pour la débusquer la dernière fois Je ne sais même plus. Je crois que j'avais utilisé un... le bamboomer. La dernière fois, j'avais utilisé beaucoup de bamboomers dans l'histoire. Ça va faire l'office de notre bamboomer je pense. On va le placer là. Et ça fera 1, 2, 3, 1, 2. <rire> N'hésitez pas à sortir, hein. nous on vous attend. Hein. En fait, si je le place là, ça peut être intéressant, parce que le temps qu'il y ait le tour, il y a moyen que je la bombarde ici. Euh... Tu fais combien de dégâts, déjà 3. Donc, je t'en vois pas. clairement pas, euh, Teen spirit Je suis désolé, hein, mais... Je sais que toi, tu pourrais y aller... Euh embêter, revenir. Mais là, là, là, on va dire non. Clairement, le behemoth, c'est mort. Euh, Il ouais, n'y a que eux deux qui peuvent jouer. Hein, et, euh, et encore. Il hein. ne faut juste pas qu'ils se réveillent. Parce que s'ils commencent à se réveiller, c'est compliqué. Est-ce qu'on s'approcherait pas au maximum pour voir ce que ça, ça... Euh, Avec des gens qui peuvent prendre les coups. En fait, faut la, faut l'exploser des caméras. Euh, donc, il faut que tu t'approches. Là, en fait, ici c'est bien, hein, parce que s'il y a ce point là, euh, c'est la misère pour elle. Donc, on va se mettre là. il met trois coups aussi ça veut dire qu'on pourrait l'avoir peut-être en une fois il faudrait qu'elle sorte euh... si je me mets là elle peut taper en diagonale je pense qu'elle peut taper en diagonale ici là elle peut me taper je pense 2 je crois que non peut-être pas hein. Je veux juste qu'elle se là, mais le problème c'est comment je vais faire. 1, 2, il faudrait qu'elle soit là. Bah, Vas-y. On prend le coup. Alors non, on prend pas le coup peut-être tout de suite. Parce que là, il va me rester un point de vie. Pourquoi j'ai fait cette bêtise Attends. En plus, faut que je bloque ça en plus. Qu'est-ce que je fais Attendez, on va prendre notre archer. Viens ici. Faut que tu remplaces notre ami tout à l'heure. En plus, j'ai lui fait perdre... <rire> Je suis trop bête. Je lui ai fait perdre un de défense gratuitement. <rire> Quel enfer. Euh... T'as les... besoin de vie ou pas Non. Non. Non, non Alors à partir du moment où elle va s'approcher Ça va commencer à devenir un peu vénère aussi Donc Ça c'est bien Et toi faut que tu te déplaces par contre Donc euh, Comment qu'on va faire T'es censé faire un pas de toute façon Ouais voilà, merci Et eh bah ben, on va voir Faut qu'on se barre. Ça va être compliqué là maintenant. J'ai oublié qu'il a tiré les gens. Mais... Eh bien, c'est quelque chose. C'est vraiment mené. Ok, maintenant, à ton tour. Tu as 4 d'attaque. De, de, ok, donc nous on a euh, suffisamment pour pouvoir te bomboclat, mais. Euh, à 2. Il faut juste qu'on puisse t'attirer. Pareil, donc, on va s'approcher. Et euh, on va essayer de t'approcher jusqu'ici. Ça serait bien de le mettre là. Hein. Alors, voyons voir ce jeton de Kermesse, comme je disais. 20 balles! Trop bien! Allez, on va acheter euh, une unité qui va bien sûr nous carry pour euh, <rire> pour la suite. Alors, qu'est-ce qu'on va acheter qui va nous carry, bien entendu? Mm -hmm, mm -hmm. Avec 20 balles. Mm -hmm, mm -hmm. <rire> plus de Troublemaker? Ah, plus de pompant -pom cucu du Troublemaker? Oh, il n'y a que des effets. Ça, ça pourrait être intéressant, là, au coup de tête. En fait, j'ai tellement tout claqué, on a rien de plus. Hein. Je suis bête. Le seul truc qui pourrait être intéressant, c'est ça, gagner protection, parce que je sais pas exactement à quoi ça sert. Et protection, il dit, ça, ça, ça efface tous les dommages provenant d'une de, de, personne spécifique. C'est peut-être ça qu'il faut acheter. Hein. Mais on n'a pas 25, on a 20. Voilà. Est-ce qu'on a un, un, un dernier objectif pour faire genre On, on fait les objectifs la vite teuf. Ah oh ouais, là il y en a 15. Elles font quoi C'est la 40 euh, Celle-ci, c'est prendre 2 de, de, de, de dommages à soi-même et tu gagnes de l'énergie. Celle-ci, c'est tu ajoutes une strike à ta, à ton, à ta main. Et strike, ça attaque un ennemi gratuitement. Donc ça fait un peu la même chose que ce que j'avais dans le, dans le deck de, de hooligan. Avec les cuts. Donc en fait ça, c'est intéressant en, avec les cuts si tu enchaînes. Même si t'as des petits coups, tu peux en faire trois. Quoi. Ça peut être pas mal. Mais là, je commence à être fatigué, je pense qu'on va juste s'arrêter. Don't lose any beacons, ok. Don't lose any unit, ok. Don't lose any unit unbeacon, ok. Bon, on va le checker vite fait, une le, le unit attaque, je pense que ça, c'est pas très compliqué. Je veux juste voir le monde, s'il est facile à faire ou pas. Et ça fait un moment que je suis en stream, je crois. 3 heures, mais faut que je m'arrête en fait. On va s'arrêter. Je fais une heure et demie de choix. Ah, mais celui-là il est bien, celui-là. Il est bien. Mais euh, faut qu'on. Faut qu'on s'arrête, quoi. Faut qu'on s'arrête, bien entendu. Vous savez. C'est pas. En vrai, euh... ouais, on va s'arrêter je, je suis très mal parti en plus dans ce monde. Donc hop, exit le ville. Bon la prochaine fois on jouera mieux Si ça vous va Et euh, pour la rush stream du coup Ouais il y aura euh, sans doute une Enfin, Moi j'ai une idée de truc mais euh, je sais pas si j'aurai la possibilité De le faire euh, Aussi euh, Mode Twitch euh... on, va, on va aller voir un art de l'espace c'est Radio Canute 7-7 euh, de 2022 sur Cube Espace Paradox. Euh, voilà. Si ça vous va. Ouais, 3 heures en fait, c'est fatigant pour moi après. Euh, du coup, euh, un heure de l'espace. Euh, C'est souvent des, des, des topics euh, radio, donc euh, allez checker. Hein. Euh, voilà, voilà. Je vais remettre bien la cam. <tous -titrage> Bon, see you soon, je vous, je vous envoie des cœurs, il reste 40 secondes, je ne disais rien, parce qu'en fait, j'étais en train de re -re régler des problèmes. Euh, salut, salut, et à la prochaine, on se capte, bah du coup, dimanche, normalement, ça devrait être bon. Euh, je vais sans doute essayer de faire des trucs en dehors du stream, parce que, en fait, je me suis dit ça ce matin, et en fait, ce matin, bah, j'avais pas le time, parce que c'était le matin, et que je dormais, voilà. <rire> salut <rire> Je ferai les objectifs en dehors du stream, je pense. Salut